Salut Mackie, c'est j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, un sujet que j'ai jamais abordé sur ma chaîne et pourtant c'est un sujet qui fait pas mal parler les fans Disney. Aujourd'hui on va parler DVD, Blu-ray, etc. et collection. Je vous en ai jamais parlé pour une raison très simple, c'est que je suis pas très fan des DVD contrairement aux autres fans Disney. Je suis pas le genre à avoir toute la collection avec tous les numéros dans le bon ordre de tous les films sans exception à part Mélodie du Sud. Vous-même, vous voyez de quoi je parle si vous les collectionnez. Moi, j'en ai très peu d'exemplaires. Je préfère le format dématérialisé. C'est pourquoi je pense que je vais être une grande accro de Disney Plus quand ça sortira, parce que j'aime bien en fait ce système à la demande. J'aime bien ne pas avoir les boîtes chez moi et avoir tout au même endroit. Mais j'ai quand même quelques petites pépites. Moi, j'ai surtout des documentaires, euh, des choses un petit peu comme ça, et c'est pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Donc, j'ai tout ceci à vous présenter. Je vais commencer par cette collection-ci euh, de DVD. Donc en fait ce sont les trésors, c'est toute une série de DVD en fait avec des courts-métrages thématiques. Là par exemple vous avez euh, les aventures d'Oswald de Lapin chanceux, vous avez tous les courts-métrages sur ce personnage-ci. Euh, donc là c'est vraiment toute l'intégralité d'Oswald mais par exemple là on a Mickey Mouse et Mickey Mouse forcément il y a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup plus euh, de courts-métrages donc c'est divisé euh, par catégorie. Et là, c'est les années noir et blanc, donc de 1928 à 1935. Et encore, c'est que la première partie. Alors, je dois vous faire un énorme aveu, la Pixie Army. C'est des DVD qui sont pas du tout chers, puisqu'ils sont à peu près à 7-8 euros sur Amazon. Et mon objectif, c'est de tous les avoir. Mais La vérité, c'est que j'en ai vu aucun. <rire> Euh, D'ailleurs, je compte bien me rattraper après cette vidéo et les regarder. Et du coup, à l'arrière, vous avez la frise chronologique qui vous permet de voir un petit peu à quoi ça correspond en termes d'époque. Et là, par exemple, il est dit que euh, ça dure 2h52, donc c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est bien euh, d'avoir ce genre de pièces parce que bah, déjà, on peut avoir l'intégrale. Et surtout, c'est des petits trésors. Alors, il y en a certains qui sont très connus, comme Stembo Twilly, mais il y en a d'autres qui sont quand même beaucoup plus rares et... Euh, je trouve ça vraiment cool à collectionner. Et puis ça fait pas très cher du coup pour avoir les frais de port gratuits sur Amazon. Alors autre petite chose que je vais vous présenter c'est ceci. Donc pour ceux qui me connaissent euh, depuis un certain moment vous le savez je suis accro à Fine et Ferb. Et alors euh, contrairement aux films Disney qu'on retrouve assez facilement sur le net. Les épisodes de Fine et Ferb à part sur Disney Channel c'est un peu compliqué à avoir. Et alors, moi ces DVD-là, je les ai eus sur euh, Disney Privilege, à l'époque ça s'appelait comme ça. C'était une plateforme, en fait, permettait de récompenser la fidélité des, des gens, donc c'est-à-dire que si vous faisiez des achats sur euh, Disney Store donc Shop Disney, ou que vous achetiez des DVD, à l'intérieur vous aviez des petits feuillets avec des codes à rentrer, ça vous donnait des points et ensuite vous aviez des petits cadeaux et j'ai commandé l'intégrale de Fine et Fort. donc j'ai tous les DVD mais ils se retrouvent assez facilement sur le net si vous les cherchez. Donc il y a à la fois euh, les DVD des épisodes, là par exemple vous avez près de deux heures de rire, apparemment. <rire> voilà, donc 1h52, 1h17, mais vous aviez également les films. Si je suis complètement honnête avec vous, je ne les regarde pas plus que ça, puisque je suis beaucoup sur Disney Channel, <rire> donc ça fait que je les regarde, en temps en temps réel mais ça permet de, euh, de pouvoir les avoir quand vous êtes fan et alors maintenant Disney Privilege, d'ailleurs vous le voyez ici, vous avez le logo juste là maintenant Disney Privilege a été remplacé par Disney Extra ce qui fait que malgré tout votre fidélité est récompensée par Disney donc si jamais vous êtes accro aux DVD ou aux commandes sur Shop Disney n'hésitez pas à y jeter un oeil, ça vous permet notamment d'avoir des petits cadeaux je serais curieuse d'avoir euh, vos retours d'expérience en commentaire puisque moi j'avoue que je ne me suis jamais prise au jeu Disney Extra et puis en plus de ça... Bah maintenant j'achète plus trop de DVD donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des retours à me faire, si c'est plutôt une bonne plateforme si c'est plutôt pourri, je, je suis curieuse de vos expériences. Alors là on entre dans une autre catégorie de mes DVD, ce sont ceux-ci, euh, je crois que je vous les ai déjà présentés puisqu'en fait il s'agit de la collection des courts métrages Pixar donc le volume 1, 2 et 3. Comme je vous le disais autant les films Disney je les achète pas en DVD ou en Blu-ray, autant tous les courts métrages je trouve ça super intéressant et le gros bonus, alors je crois que c'est pas le cas sur le volume 3 si je trompe sur le volume 3 vous avez les commentaires audio des réalisateurs des auteurs et des producteurs mais sur le premier euh, dvd des courts métrages vous avez euh, tout un documentaire qui est super intéressant sur euh, pourquoi est-ce qu'il y a des courts métrages pixar etc et j'adore ce genre de choses alors ça coûte pas très cher là encore c'est moins de 10 euros le dvd je trouve que ça fait une super collection vous les avez en blu-ray et en dvd par contre, nous en France, on n'a pas. Il euh, y a un DVD spécial avec à la fois Disney et Pixar. Il était dispo à un moment sur le Netflix US. Je pense qu'il a disparu à cause de Disney. Euh, mais du coup, ça vous permettait d'avoir l'intégralité de la collection puisque euh, Disney a également ses propres courts-métrages. Là, c'est à peu près à jour puisque le volume 3 s'arrête sur euh, l'école de pilotage de Miss Firter. Et Miss Firter, c'est un personnage de Cars 3. Donc, ça doit être l'un des derniers sortis. Mais euh, enfin, j'adore cette collection et j'espère qu'elle continuera encore très très longtemps. Et alors la dernière catégorie euh, de DVD euh, que je possède, et ça c'est ceux que j'aime le plus, vous allez... vous allez pas trop voir, là c'est bon vous voyez mieux, donc en fait, ce sont des DVD que je trouve hyper intéressants puisqu'il s'agit en fait de documentaires. Là, vous en avez un sur Disneyland Paris qui s'appelle Les Artisans du Rêve. Ça rappelle un petit peu, vous savez, tous les documentaires qu'on a euh, sur M6, etc., les capitales et tout. Et en fait, ça plonge vraiment dans la magie Disney, les coulisses, etc. J'avais adoré euh, ce documentaire et donc du coup, j'avais décidé de l'avoir en DVD. Je l'avais demandé à Noël, il me semble, et on me l'avait offert. Voilà, donc on nous parle euh, d'un voyage de 52 minutes de l'autre côté du miroir et à l'arrière... On voit vraiment euh, tous les coulisses de la magie. Mais j'ai tendance à préférer, pour ma part, euh, les documentaires plutôt animation que part. Puisque bah, je suis quand même plus tournée cinéma sur ma passion. Et euh, l'un de ceux que j'aime le plus, donc ça c'est Elisa DM Polémy qui m'a offert pour mon anniversaire. Je l'aime tellement. C'était un documentaire qui était passé sur Arte et qui dure à peu près 4 heures sur euh, Walt Disney. D'ailleurs, il y a un bonus qu'il faudrait que je regarde. <rire> euh, et en fait, ça vous parle donc de Walt Disney dans son intégralité mais surtout, ce que j'avais adoré, c'est que, euh, contrairement à des documentaires comme euh, celui-ci, l'artisan du rêve qui va vous montrer Disney vraiment sous son meilleur jour, là, vous avez vraiment l'homme de façon assez objective. Donc, toutes les polémiques qu'il a pu y avoir à l'époque, son côté un peu sexiste, raciste, etc. Et il est passionnant, ce documentaire. Euh, il est en deux DVD, comme vous pouvez le voir ici. Et euh, il faut vraiment que je me le refasse prochainement, mais ça avait été un vrai coup de cœur. Mais si vous êtes fan de l'univers Disney et que vous voyez bien rester autant de temps devant votre télévision, je vous le recommande à 100%. Et enfin, le petit dernier, euh, il était dispo à un moment sur Netflix, il ne l'est plus maintenant, ça s'appelle « Waking Sleeping Beauty euh, ». C'est un documentaire donc du coup, qui est en sous-titré français. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Loin d'être un conte de fées, Waking Sleeping Yuli est un documentaire sans précédent sur les conflits, drames et tensions qui ont marqué l'entrée des studios Disney dans une nouvelle ère. On découvre une décennie de créativité sans pareil qui a vu naître des chefs-d'œuvre comme La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin et le Royaume. Raconté par ses protagonistes Michael Heiner, Jeffrey Katzenberg, Roy E. Disney, John Lasseter et bien d'autres, Waking Sleeping Beauty nous emmène dans les coulisses de ces événements qui ont changé l'histoire de l'animation et il euh, y a plein d'images euh, d'archives. C'est un DVD qui couvre euh, la période 1984 à 1994, toute la période juste avant euh, le second âge d'or de Disney, les difficultés etc. qu'il a pu avoir puisque bah, dans les années 1980 c'était clairement une ère morte euh, pour les studios Disney et il est merveilleux, enfin vraiment je vous le recommande à 100%. D'ailleurs je me dis que je pourrais carrément vous faire une sélection de documentaires, de, de films qui sont pas forcément ultra connus sur l'univers de Disney. Je pense notamment à certains documentaires qui sont encore dispo sur Netflix, n'hésitez pas à en profiter s'ils y sont encore. Il y a, enfin, excusez mon accent, mais il y a euh, Animated Life euh, qui est vraiment cool et il y a également celui sur Floyd Norman, je ne sais pas s'il y a encore... Au moment où je tourne cette vidéo qui est sur le premier homme noir à avoir été animateur dans les studios Disney, c'est un chef dœuvre Vraiment, allez y faire un tour. Je pense que ça disparaît petit à petit avec, euh, bah avec euh, Disney+, Plus qui arrive. Mais je pourrais clairement vous faire une sélection un petit peu de mes bons plans. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. Et à me faire également vos propres retours sur les DVD que vous préférez. Euh, si, comme moi, vous préférez euh, les DVD un petit peu documentaires, etc. Et que vous n'êtes pas trop euh, timide à voir tous les DVD chez soi. <rire> n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je me sentirai moins seule. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime Bisous, bisous, bisous Alors, en bonus, euh, je vous donne un petit tips euh, que je garde bien caché, à euh, la Pixie Army. Mon gros regret euh, par rapport au fait que je n'ai pas les DVD, c'est de pas avoir les bonus en fait qui sont euh, accompagnés dans les films d'animation. Donc ça vous permet notamment d'avoir des documentaires sur les films Disney, etc. Et il y a une chaîne YouTube que je suis qui en fait les, les relais, alors c'est pas très très légal, je pense pas, mais du coup ils relaient euh, tous les bonus, etc. et ça permet du coup d'en savoir plus sur tous vos films préférés. Je vous mets la chaîne juste ici, comme ça euh, vous la verrez. Alors attention, ce sont des documentaires qui sont en anglais, hein, donc il faut quand même un bon niveau d'anglais, c'est pas sous-titré ni rien, mais euh, si jamais vous êtes fan comme moi, vous me remercierez peut-être du bon plan. Bisous